Oui c'était prévu depuis le début parce que en fait moi je crois qu'il n'y a que les sujets vraiment graves qui permettent de faire des comédies et puis euh, vous savez la comédie je trouve que c'est une forme d'intelligence assez élevée en fait quand on rit ensemble à quelque chose, si je vous raconte une blague et que vous y euh, souscrivez en riant ça veut dire qu'on s'est compris d'une certaine façon et, et, et comme j'ai l'impression que moi la situation quand je regardais les médias en fait je la trouvais assez désespérante pour la crise euh, des migrants et tout ça évidemment je trouvais ça comme tout le monde, très angoissant, ne sachant que faire et moi mon travail c'est pas du travail de documentariste je l'ai fait parfois, bien sûr, mais là, par exemple, vous avez raison, mais par exemple, sur ce sujet, euh, je me disais, il y déjà beaucoup de très beaux films euh, qui ont été faits, euh, euh, Faucomar, il y a pas plein de films qui sont vraiment des films euh, Eldorado, des films qui sont spectaculaires, et je me disais, mon travail n'est pas à cet endroit. Et puis, quand je suis allé quand même sur place euh, en Grèce, j'ai été surpris par le cirque médiatique qui entourait en fait les camps de migrants. J'avais vu le camp de Moria, on, on, qui a brûlé maintenant, qui est sur l'île de Lesbos. Et j'avais vu, en fait, dans le fond, toute l'organisation des, des, des, des arrivées de médias étrangers qui venaient pour faire des photos, des films, des reportages. Et ce qu'on voit dans le film, en fait, le fait de trouver des migrants qui parlent français, mais pas trop bien français. Euh, je l'ai vu, vu pour de vrai. Ouais, comme j'ai vu la télé autrichienne demander des femmes voilées, mais pas trop voilées, parce que et sinon ça c'est terroriste. Bien sûr, ouais, complètement. Ouais. Et je me suis dit, cette espèce de cirque médiatique autour des camps de migrants, là, il y a quelque chose qui est de, de l'absurde et qui me faisait penser aux comédies italiennes des années 60-70, des films de Manicelli, etc. Une sorte d'agitation. Il y avait des de truc hein, par exemple devant le camp parce que des gens venaient le dimanche faire des photos euh, derrière devant les le barboulets oui. comme aux zoo bien sûr bien, ouais, bien sûr bien. Mais comme donc il y avait des food trucks avec des vendeurs de saucisses, des taxis qui déposaient les gens devant le, le camp. Et je me suis dit, mais c'est ça qu'il faut filmer. D'abord, les gens ont de la peine à croire que c'est vrai. L'histoire, par exemple, du conseil de Macron, les gens me disent souvent, mais il est quand même très, très caricatural. Mais je dis, mais en même temps, oui, mais en même temps ce que entendu, ce qu'il raconte, j'ai l'ai entendu. Et donc, je me disais, il y, a cette chose à, il y a cette chose à mettre en scène. Et puis, le film n'est quand même pas que sur la, la question migratoire. Il parle de la question de l'Europe, il parle de, en fait, de comment est-ce qu'on vit encore les uns avec les autres. Et donc. C'était pas l'idée de stigmatiser particulièrement voilà, le corps on diplomatique pas, ou. Mais un... voilà. Mais depuis le début, donc il y avait cette, cette idée de se dire qu'il fallait que le film emprunte à l'humour pour raconter euh, une situation en présence. Mais j'ai souvent de la peine à prendre, ça, ça, ça doit sans doute être proche de ce que je suis, mais j'ai souvent de la peine à prendre des choses très au sérieux. J'ai l'impression qu'on se prend très au sérieux, mais que sur la situation, ne sont pas autant que ce qu'on veut bien imaginer. Si on regarde pendant quelques minutes, on verra que la situation est, est catastrophique, mais toute une ma façon de la prendre est des fois très, euh, comme vous le dites, burlesque, alors c'est plus un truc d'observation j'ai l'impression que le, euh, le registre de l'humour en fait dans le fond euh, moi je trouve bien quand il varie euh, dans les, les, euh, je vais évidemment pas me comparer parce que c'est une modestie absolument totale d'ailleurs c'est impossible donc c'est bien de citer du beach parce que beach comme c'est inatteignable, personne ne peut prétendre l'atteindre et je crois que oui, je pense que si on montrait aujourd'hui des films de le beach à des gens jeunes, ils seraient choqués oui. Il serait choqué en fait de ce qu'on fait dire au personnage. Oui. De... oui, en fait, dans le fond, par... Euh, oui, à un moment donné, dans le, dans le, dans le film, euh, le personnage, de, le, le, le conseiller de Macron dit « Je veux oradour sur Glane. Oui, » Il dit « Je veux détruiser le camp. » veux... Évidemment, nous, comme Français, on, est, on peut être qu'un oui, peu ça. choqués oui, en ça. disant « C'est quand même non. terrible de prendre cette référence. Ah. » Mais quand on pense au film de Lubitsch, « To be or not to be », il rit avec les camps de la mort. Il fait de l'humour avec les camps de la mort. Et aujourd'hui, je suis certain que c'est très d'humour dans le scénario. Une chaîne de télévision, on dirait ah. « C'est trop en fait vous ne pouvez pas faire ça, donc non, non je pense que le beach est beaucoup plus, est beaucoup plus piquant en fait aujourd'hui qu'il ne l'était peut-être à l'époque. Je pensais même à un homme, la première, la première version de scénario était écrite pour un homme britannique, et après il y a eu le Brexit, et, euh, et je me suis posé la question effectivement de, de cette espèce de couple franco-allemand, qui hein, est okay, okay, un moteur habituel de la politique européenne, en me disant, mais ce serait peut-être plus intéressant que ce soit deux femmes pour plusieurs raisons, parce que, vous savez, on, on a l'habitude, les hommes et les femmes d'ailleurs, de mettre tout ce qui n'a pas marché sur votre vie sur le dos de votre mère. Si vous n'êtes pas assez sûr de vous, c'est la faute de votre mère. Si vous n'avez pas été aimé, c'est votre mère ne vous a pas assez aimé, vous a pas assez chéri, etc. Je me disais, les femmes ont quand même bon dos. Et je crois qu'on a le même rapport avec l'Europe. C'est-à-dire, l'Europe est la mère parfaite sur laquelle on peut mettre toutes les fautes des choses qu'on n'a pas réussi à assumer tout seul. Et je me suis dit, c'est intéressant que l'Europe... Sont incarnés par une femme, que ce soit une femme française, que dans ce couple franco-allemand. Il y a eu du désir à un moment donné, mais que ce désir, il a eu aujourd'hui un petit peu de peine à se trouver. La française a toujours beaucoup, beaucoup de désir pour l'allemande. L'allemande est beaucoup plus retenue. Oui. oui, elle est très belle. Oui. Mais l'allemande a plus tendance à dire euh, il faut être raisonnable dans la mesure, il faut être déraisonnable dans la mesure du raisonnable. Et donc, c'est un petit peu l'histoire de ce couple que je voulais raconter. Et je me disais le fait que ce soit une femme, ça met en place quelque chose qui est l'idée de le plaisir de se décharger de sa culpabilité de ne pas avoir réussi sur quelqu'un d'autre, et en général plutôt sur sa mère. Parce qu'en fait, le Sénat a beaucoup bougé, il a commencé à être écrit en 2015, et donc il s'est passé tellement de choses dans la politique européenne, entre la sortie des Britanniques de l'Union européenne, l'arrivée de Salvini, donc de l'extrême droite, au pouvoir en Italie, puis ensuite la réouverture des ports italiens, puis le Covid, puis la crise en Italie liée au Covid qui était plus importante que chez nous au départ, on s'est dit on va essayer de mettre le film à une date dont tout le monde pourra se souvenir. Et comme en fait on a traversé un événement planétaire, c'est un peu comme une guerre, on sait tous très bien ce qu'on faisait en février-mars 2020 au moment donné où on a annoncé le, le, le, le, le, le, le premier confinement. Et donc je me disais, c'est une date assez claire pour que les gens se disent, c'est juste avant notre catastrophe. Puis aussi pour un truc très bête, c'est que dans le fond, la, la crise migratoire occupait beaucoup les médias avant le Covid. Puis alors quand il y a eu le Covid, mais alors on a, le problème migratoire a complètement disparu. C'est comme si les gens avaient arrêté de se noyer qu'à cause du Covid, il n'est plus pris de bateau pour traverser la Méditerranée, et que le Covid avait dû aider les gens à rester à flot en Méditerranée. Non, les gens ont continué de, de, de, de traverser la mer, on continue de se noyer, on a continué de mal les accueillir, etc. Encore plus mal, parce qu'on n'arrivait pas en fait, à gérer la crise sanitaire. Donc je me disais, c'est amusant à quel point une actualité remplace l'autre. On le voit à la fin du film, le problème de la migration était important, parce il y a le Covid, et ça prend le, tout, le dessus surtout tout. Et puis aussi, je me disais, il y a toujours cette idée de la fragilité. Vous savez, on a l'impression que la démocratie, par exemple, ou que l'état du monde, il est constant et que ça ne va plus changer. Ce qu'on s'est rendu compte avec le Covid, c'est que du jour au lendemain, les choses peuvent basculer. On se rend compte encore avec la guerre en Ukraine, puisqu'on peut reconnaître des paysages et un cadre de vie qui est un cadre de vie européen. On voit que du jour au lendemain, en fait, les choses se transforment. Et je me disais quand même, on oublie que ces gens qui viennent euh, euh, depuis euh, l'autre bout de, de, de, de, de, la, de la mer et qui arrivent chez nous, ils ont, ils, ils ont vécu un traumatisme énorme quand même. C'est quitter à tout jamais sa culture pour basculer du jour au lendemain, d'une semaine près, dans une autre réalité totale avec un autre statut en tant qu'être humain. Et je me disais, c'est bien que nos personnages, nos héros à la fin, qui vont être confinés dans le camp à leur tour, vont eux-mêmes basculer dans quelque chose qui sera une très grande fragilité, même si ça n'est pas du tout la même fragilité que celle des migrants, évidemment, parce que ça nous malgré tout assez confortable, même pendant le Covid. Donc il y avait cette idée, et puis aussi parce que c'est une vraie question maintenant dans les films, est-ce que ça se passe avant, après oui, est... le Covid, est-ce que ça se passe très vite pendant le... est... On est les très vite... Est vrai. Quand on tournait d'ailleurs sur place en Italie, j'avais l'impression de faire un film historique, parce qu'on a... on devait retirer, même filmer dans la rue, demander de bloquer des rues entières, pour demander à tout le monde d'enlever de masse de faire des tests PCR, de retirer toutes les étiquettes sur le sol. le dans les supermarchés, la moindre chose était comme un film historique. C'est juste, euh, mais en fait, je crois que c'est nous toutes et tous. Hein. Je veux dire, je ne crois pas que c'est les Italiens, c'est notre espèce de racisme endémique qui est présent un peu dans toute l'Europe. Euh, ce qui me surprenait beaucoup en Sicile, c'est que la Sicile, c'est une terre d'émigration. Les gens sont beaucoup partis euh, aux États-Unis, au Canada, etc. Et donc, la population, en fait, a été plutôt très accueillante pour les migrants autour. Les gens, en fait, de la vie de tous, les... ils se rappellent les gens de la vie de tous les jours. Ils étaient très. La petite cérémonie qu'on voit, elle existe vraiment. C'est-à-dire des gens qui rendaient hommage aux morts en disant qu'il faut qu'ils aient des cérémonies, même si on ne sait pas où ils se sont noyés ni comment, et qui rendaient hommage, en fait, aux personnes qui avaient disparu. Et eux, ils savent très bien ce que c'est de partir de chez soi, d'abandonner sa terre, de ne plus jamais y retourner. Et donc, moi, j'ai rencontré beaucoup de gens sur place, à côté des endroits où il y avait des camps d'ailleurs, qui étaient des gens extrêmement bienveillants, qui faisaient des petites actions, euh, qui accueillaient des gens, le boulanger qui garde son reste de pain pour euh, les migrants autour et qui le garde tous les soirs, qui va l'apporter au camp pour aider les gens, etc. Ils n'en parlent pas, on ne le voit pas, ce pas des gens qui sont médiatisés, mais la population était plutôt très concernée. Donc, je me disais, c'est bien qu'il y ait une sorte de petit euh, gap entre ce qu'on entend de Salvini à la radio et le discours d'extrême droite euh, ou outrancier, et puis la réalité des gens qui sont euh, dans quelque chose de plus personnel. Il y a quelque chose qui est intéressant, c'est qu'on a toujours l'impression que l'Europe avance à la même vitesse. Alors moi je suis d'origine polonaise, quand je vais à Varsovie, je vois le gap qu'il y a en fait entre ce qu'on vit en France et ce qu'on vit en Pologne. Alors on peut se dire les Polonais et les Italiens sont plus ou moins racistes que nous, puis après on peut se penser en tant qu'Européens et se dire « Nous sommes donc à des vitesses différentes. Okay. » Et puis, nous le font peut-être que notre euh, capacité d'acceptation, elle, elle, elle semble plus poussée, mais ça peut-être aussi des fois dire que notre xénophobie, elle est plus fine. En fait, elle existe toujours, mais elle est beaucoup plus sournoise et moins visible des fois que peut-être celle qu'on peut voir en Italie. Donc, okay. Ouais. Okay. Mais vous voyez, par exemple, c'est vrai quand on tourne en Italie, quand... Euh, pour beaucoup de personnes de l'équipe italienne, le rapport aux figurants qui étaient des figurants non blancs était différent des figurants blancs. Et même quand on a demandé des Asiatiques, j'ai dit il me faut des Chinois pour le quart quand il y a la visite de nuit. Et puis ils m'ont ramené des gens, je disais mais écoutez, ils sont japonais, ils sont coréens, c'est pas des... Et ils me disaient, bah, ils, sont, ils ont des yeux bridés. Puis je dis, mais oui, non, alors écoutez, je vous dis, je vous dis, les Philippins, ça n'est pas comme les Chinois, comme les Thaïlandais, en fait. Tout le monde, quand on n'est on pas asiatique, juste quand on a les yeux bridés. Donc, je me disais, c'est drôle à quel point il y a évidemment une différence de, voilà, juste, même de connaissance du, je sais pas comment dire, d'habitude de vivre avec des gens différents. Voilà. Non, mais d'abord, un truc très bête, c'est que. Alors, moi j'ai grandi en Suisse, à Lausanne, où il y a beaucoup, beaucoup de. En fait, il y a une population de cadres internationaux très grande entre Genève et Lausanne. Hein, là, vous entendez tout le temps parler anglais, partout, il y a plein de magasins anglais, etc. Enfin, pour les anglophones. En fait, quand vous travaillez dans une institution internationale, l'Union Européenne, vous êtes très peu en réalité. Vous êtes sur un territoire, mais en fait, vous ne le connaissez pas. Vous voyez, par exemple, le personnage de Ouais, Isabelle Carré, elle parle un peu l'italien, mais pas beaucoup, avec les personnes autour. Hein, euh, elle parle le chinois, euh, dans le bus. Mais en fait, avec les gens, souvent, elle s'exprime en anglais, ou elle dit quelques mots en italien, parce qu'elle c'est de se dire, on est sur un territoire, mais c'est un territoire qui n'est pas tellement territorialisé, ce compte de mot de Deleuze. Il y a un truc qui est un peu comme ça flottant. Et donc du coup, c'est un peu mon puis Il y avait quand même le danger de se dire, rendre hommage au cinéma italien, oui, être dans une forme d'exotisme par rapport à l'Italie, non. Ouais. Et le truc un peu de, de, de, de ce que font des fois les Américains en représentant la France. Où, euh, ouais, il y a toujours ça C'est ça, et, hein. la fait est est ça. et moi je me dis toujours ça quand hein. Je me dis voilà comment est-ce qu'on nous représente, quand les Américains viennent nous filmer en France, ils nous voient comme ça, et je vois bien que c'est ridicule, et donc je me dis comment ne pas tomber dans le même écueil quand on est en Italie ou quand on est... C'est la raison pour laquelle je crois pas que je serais capable de tourner un film en Amérique du Nord, parce que je serais dans l'exotisme. Mmh.